Boy, it's a Marine Ganga, yeah, boy, it's a Marine boy, it's a Zabu lingo nagay, na lingui obapa, lingo nagay, na lingui obapa, sabu lingo na gai, Yuzabu sabo nalingi nangai Que sans toi on n'est rien papa Sans toi nous ne pouvons rien Nous voulons garder cette assurance en toi papa Mais encore plus de foi Mais encore plus de détermination Mets encore plus de motivation encore en Seigneur pour marcher dans ta volonté et de joie Merci encore pour ce moment Seigneur Nous voulons encore t'adorer Et te dire que non Sans toi on n'est rien Papa Alléluia hein. Sans toi Père éternel pour ta grâce et au choix pour l'œuvre de la croix Seigneur ce jour où tu as tant souffert Ton amour, Seigneur, ton amour pour nous, Seigneur, est tellement grand-père. Nous, Seigneur, Joshua, qui nous Nous étions dans le péché, Seigneur. Nous étions dans la rébellion, Yahweh. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Les mains clouées, Seigneur, tu as eu les souffrances que tu as supportées. pour l'humanité, Seigneur. Toi, l'agneau, Père, qui a été sacrifié pour nos péchés. Toi, juste, mort pour nous qui étions injustes, Père. Tu nous as justifiés à la croix. Tu nous as restauré, Seigneur. Tu as tracé, Seigneur, un nouveau chemin pour nous, Yahweh. Oh, Seigneur, Signé l'agneau assis sur le trône qui s'est sacré. Père, d'ouvrir, Seigneur, ce Livre au choix, de rompre les seaux, Père. Agneau d'Elohim, qui nous libère du péché de ce monde. Tu nous libères du péché, Seigneur. Tu nous libères du péché, Seigneur. Tu guéris, Seigneur, les malades. Tu guéris les malades, Seigneur. L'œuvre de la croix est parfaite. Pour toi qui écoutes, le Seigneur te délivre. Il te touche. Il te délivre par son amour Souviens de ce jour où tu m'as communiqué ce chant, Seigneur. La tristesse avait envahi mon cœur. Je prie, Seigneur, qu'à travers ces paroles, tu puisses répondre à une prière, relève un cœur abattu et que ton esprit souffle sur les âmes et qu'il y ait la vie là où la mort a voulu prendre place. souffrance soit pour ta gloire. Que tous mes brisements soient en ton honneur. Combien même le monde veut m'attirer. Seigneur, tu Cœur, Seigneur, tu es fidèle, Yahweh. Tu as commencé une œuvre en montant à la croix. Tu t'es sacrifié, Saint-Esprit. Tu t'es sacrifié, Yeshua, Machia. Humilié, tu as laissé ta couronne de gloire pour venir souffrir, Père. Tu as porté mon iniquité, Seigneur. Et ce que tu as commencé, je sais que tu l'achèveras, Yeshua, Machia. Merci, Père. Seigneur, je veux te remercier, Père, parce que tu es toujours là, Seigneur, à chaque moment de ma vie, Seigneur. Tu n'as jamais lâché ma main, Seigneur Même lorsque je me suis éloigné de toi, Père Tu as toujours posé ton regard, Seigneur, sur moi Comme Gédéon, Seigneur Tu nous dis d'aller, Seigneur Avec la force, le peu de force que nous avons Tu nous as donné la victoire Parce que tu es là et chaud. Tu nous as donné la victoire sur le péché. Sur le... Et bien, la croix, ma part, tu as toujours été là, Seigneur, tu as toujours été là, Yahweh, tu as porté ma souffrance, Seigneur. tu as porté la douleur, mais choix, que nous tous faisons à la croix, Seigneur Père, perdons tes blessures, mais choix, les plaies de ton corps, Seigneur Père, tu as tout porté, tu as tout porté, Seigneur, pour nous, nos péchés, Seigneur, et nous voulons être en notre descente, Père, Seul les véritable Dieu qui est de l'état, je Yahweh. Tu as toujours été là. Même lorsque il ne plus rien. Même à ne il plus aujourd'hui, Seigneur, tu es là, Père. Tu, tu es là. Et tu as tout accompli, Seigneur, à la croix. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu les ténèbres, Père. Tu as vaincu nos maladies. Tu as vaincu faire nos douleurs, Yahweh. Nos émotions, Père. Tu as couru et tout ça à, à la croix, Père. Afin de vivre une nouvelle vie en toi, Seigneur. Tu es dans la contrée du Seigneur. Oh Yeshua, paix. T'es la puissance dans le nom de Yeshua. Oh Yeshua. Oh, Yeshua, oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Toi, nous incliner devant ta face et au choix, Et au choix. Et au choix. Et au choix. Et au choix. Prostain devant toi, qui peut résister face à ton nom? Quelle maladie Seigneur peut résister devant toi? Sois mon confitant Sois mon confident Je veux que tu sois Mon meilleur ami Que tu sois Par l'amour de Jésus Christ Quand je regarde en arrière Je parviens à me voir Dans cette peine Cette grande tristesse Aujourd'hui Je suis dans la joie Non pas parce que j'ai obtenu tout ce que je voulais Mais parce que je réalise qu'il ne m'a pas menti Il avait promis de rester près de moi Tous les jours Sans se lasser Jusqu'à ce qu'il m'ait lui-même guéri Et il l'a fait Je l'appelle mon roi parce qu'il a le caractère d'un roi, Quelqu'un qui n'a qu'une parole et qui s'y tient J'ai gagné, je suis riche en Jésus Il est ma richesse et un grand trésor Je me rappellerai, je me rappellerai De ce jour où j'ai pu dire que le choix m'a consolé C'est vrai, il ne m'a pas oublié, oublié. Yeah, oui, oui. Pire choix, tu es mon seul choix. Je prendrai le temps qu'il faut pour parler avec toi, pour que tu changes mes défauts. Toi seul en a le pouvoir. Fais de moi un être nouveau, car je n'abandonnerai pas.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 Fais de moi un être nouveau, car je n'abandonne pas, car je n'abandonne pas. Thank you. Que tu nous fais Seigneur papa. Père, tu daignes nous regarder Seigneur papa. Tu daignes nous appeler par notre nom. Seigneur, comment peut-on refuser Seigneur de venir à toi Oh il est au choix ma chère. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que pour toi Seigneur que nous sommes là en ce lieu aujourd'hui. Seigneur, il nous ne jamais Seigneur, jamais t'abandonner. Car aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ton appel. Been Papa and Gaye, Kumisaman Zambi, Nanga, Kumisaman Zambi, Papa and Kumisaman Zambi, Sois loué au choix Celui qui m'a sauvé Sois loué Oh, come in, Papa, you the game Tu titrage Société Radio-Canada si tu papa tu ne yo mo